Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape, Nous allons voir comment détourer deux images. Donc première image, une balle de tennis. Deuxième image, un petit chien. Et nous utiliserons deux fonctions. La fonction découpe et la fonction masque. Alors l'avantage de la fonction masque, c'est qu'elle nous permet d'avoir ici un petit flou. Donc une transition vraiment très douce entre deux images. À la différence de la fonction découpe, vous voyez là c'est très très net. Donc euh, pour ce type de choses, je conseillerais plutôt la, la fonction masque. Alors première vidéo, on va tout de suite dans fichier nouveau et on va détourer la balle de tennis. Donc je vais importer la balle de tennis, fichier, importer, elle est sur mon bureau, voilà. Je mettrai en bas de la vidéo euh, le lien pour télécharger bien sûr l'image, voilà. On va sélectionner l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs, raccourci CF5, donc je clique dessus. Je me mets à peu près au milieu, je clique, je glisse, alors j'appuie sur CTRL pour avoir une belle sphère, et également sur SHIFT pour la faire grossir par rapport à son centre. Voilà. Avec l'outil Flèche Noire, c'est Sélectionner et Transformer des Objets, donc raccourci F1. Je vais déplacer comme ceci, voilà. Peut-être agrandir un peu, j'ai l'impression qu'elle est un peu ovale. Alors, on ne pourra pas avoir tous les petits détails, à moins de zoomer et puis de s'embêter vraiment, mais là, on va se contenter de faire vraiment très très simple, avec une sphère. Donc, je sélectionne les deux objets. Donc, pour cela, j'appuie sur Shift, et je sélectionne mon image de fond. Donc là, j'ai deux objets sélectionnés, et je fais un clic droit, et je fais définir une découpe. Alors, je peux également aller dans Objet, Découpe, Définir une découpe et une troisième méthode, on va dans la fenêtre objet ici, je vais l'agrandir un peu, voilà on a ici notre image et ici notre cercle, donc shift hein, pour sélectionner l'image euh, et puis ajouter le cercle et on fait un clic droit et on fait définir une découpe. Voilà. Alors là on voit qu'il y a des petites choses qui sont à rectifier, alors pour rectifier on peut pas euh, on peut pas déplacer l'image pour l'instant dans notre découpe, alors là il y a une petite astuce, donc première chose, je vais retirer la découpe. Je vais convertir notre cercle en chemin. Donc pour cela, je sélectionne l'outil Éditer les nœuds. Et je clique sur le petit picto là. Ou alors si on connaît le raccourci Shift-Ctrl-C, ça nous permet de convertir donc notre sphère en chemin. Et là, il y a bien les quatre nœuds qui indiquent que c'est bien un chemin. Et on va grouper cet objet, donc Ctrl-G. Je sélectionne notre image de fond et je groupe également Ctrl-G. Je vais maintenant sélectionner ces deux groupes, hop, clic droit, définir une découpe. En faisant ça, je peux maintenant double cliquer ou alors cliquer ici sur la petite flèche et sélectionner mon image. Et je peux déplacer mon image qui est dans ma découpe. Avec l'outil éditer les nœuds, alors je me mets sur le groupe ici, si je le sélectionne et que j'ai l'outil éditer les nœuds euh, sélectionnés, on voit que j'ai les petits nœuds que je peux déplacer. Donc je clique dessus, je le déplace vers le haut, comme ceci. Voilà. Peut-être pas autant, quelque chose d'assez fin. Ou alors peut-être avec les flèches, ce sera mieux. Flèche du clavier, hop, voilà. Donc là, c'est en utilisant la découpe. Donc je mets, je mets ça vers le haut, je duplique cet objet, CTRL-D, ou alors je clique là-dessus, ou édition dupliquée, je déplace vers le bas en appuyant sur contrôle. je vais retirer ma découpe, donc clic droit, retirer la découpe. Je vais mettre ça sur le côté, Hop. et là je vais créer un clone. Alors pour créer un clone, il faut cliquer là-dessus. Hop, à ce moment-là le clone vient se positionner exactement au-dessus de mon image, et je peux déplacer, je mets le clone ici, voilà. À peu près comme ceci. Je sélectionne l'image, clic droit et là on fait pas définir une découpe mais définir un masque. Alors le masque fonctionne avec le noir et le blanc. Là on voit que c'est très très pâle donc pour cela avec l'outil éditer les nœuds, je vais sélectionner ici ma sphère bleue et je vais lui mettre une couleur blanche et tout de suite on voit que notre balle de tennis apparaît. Par contre là on voit pas ici notre sphère donc je vais rajouter un petit rectangle gris voilà, que je mets derrière. Alors, pour mettre derrière, je sélectionne l'outil flèche noire et je clique là-dessus ou je peux, euh, sur le clavier, appuyer sur Page Down. Voilà. Et maintenant, ici, je vais pouvoir modifier en rajoutant un petit flou. Alors, pour cela, je vais mettre un flou, par exemple, à 2. À et là, on voit qu'il y a le flou qui s'est appliqué. Je vais même faire apparaître le damier pour que ce soit encore plus visible. Arrière-plan, damier, voilà. Alors là, on voit que ce n'est pas parfait, c'est pas grave. On va tout sélectionner, les nœuds, avec l'outil d'éditer les nœuds. Et on va baisser un petit peu, comme ceci. Voilà, et un petit peu là. Et maintenant, on a une transition douce. Hop, CTRL-Z. Donc il faut que je sélectionne voilà mon groupe. Et on voit que la transition est beaucoup plus douce. Voilà pour ce petit tuto, vraiment très très simple, mais qui permet d'avoir de, des bases. Et dans l'autre vidéo, on verra comment détourer un petit show. Merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.